Salut guys, mon nom est JP, bienvenue à Freeride Québec. Aujourd'hui, on est à la magnifique Vallée bras du Nord, secteur Shannon. Aujourd'hui, j'ai une petite exclusivité pour vous. J'ai une petite permission pour venir essayer la toute nouvelle piste de Shannon. Cette piste-là, c'est une jump line signée Gravity Logic. Si vous ne le connaissez pas, ces autres qui sont responsables de Whistler, entre autres. Ils ont fait la plus grosse jump line du Québec. On s'en va essayer ça drette là. Deux petites choses avant de partir. Euh, toujours venir rider avec un ami. Il n'y a pas de réseau cellulaire dans le coin. Fait que si vous avez un petit accident, il faut deux pour aller chercher la patrouille. Et il euh, faut avoir des... Des techniques de saut assez avancées. je vous le dis ce n'est pas une piste pour les débutants c'est très très gros on s'en va essayer ça drette là alors sans plus tarder voici la toute nouvelle godzilla ah ok je commence à comprendre le flot alors la Godzilla, c'est pas petit, elle est encore en construction, on a fait les premiers tests, Donc, il va falloir qu'elle soit un peu plus tapée pour avoir le plein potentiel de vitesse, mais, oh, ça <rire> penser à Dirt Merchant, oh my god, <rire> that's nice, deuxième partie, Yes man, bonne journée alors là, vu que la piste est assez neuve, elle n'est pas encore bien tapée, il faut pédaler un petit peu plus pour aller chercher la vitesse qu'on a besoin. Mais à peine, c'est une bonne jump line, a des bons sauts. Ne la faites pas blind, j'en suis à trois runs dedans, je commence à être à l'aise. C'est vraiment pas petit. Ça ici ça ici. On arrive dans les gros ici. Oui. Le plus gros à date. Mon oh. wow. plus gros saut de l'année. On a encore un bon ici. Yes! Oh, qu'on est longtemps dans les airs. Burm infini oh. oh Oh my God! Oh. <rire> Guys, c'était la toute nouvelle Godzilla Mouah. Oh c'est hot